précédemment dans une maison africaine. Je dis, on ne vous a pas ça avec ses amis. Qu'est-ce qui s'est passé On est resté chez un ami à Mijo. Connaissant ta mère, la situation n'a pas fini jusqu'ici. Je propose qu'on trouve une version identique. Là, pour ça qu'on va parler, là. tu vas nous ça Je va... dis, Donc l'ami là, il est qui pour Mijo mmh. <rire> <rire> Depuis là, tu es en train de sourire, tu es en train de sourire. C'est qui qui fait palpiter ta ça C'est Ogazou bien. Ah. Oh si tu es sur les nerfs Ah, c'est normal. Ton côté Judas là, ça m'a rendu comme. Je pensais qu'on avait passé ce stade là. Ah, jamais. Judas une fois, Judas toujours. je aussi, elle exagère. Elle fait comme si elle n'aurait jamais fait ce que moi j'avais fait si elle était à ma place. Moi je n'aurais jamais fait ce que Maro a fait. Les plaies comme ça là, ça se crêpe, pas rapidement. Des fois jamais. Maro, Mijo, venez rapidement au salon. Mmh, il est temps d'affronter notre destin. Comment tu parles comme si toi-même tu as fait. Il faut pas me sous-estimer. Tu me connais très mal. C'est pas comme toi. De toute manière, cette fois-ci, on ne va pas partager la même sentence. Le ministre de la Santé met en garde qu'il n'est pas garanti que le déconfinement se fasse le 11 mai. Olivier Véran s'accorde le droit de repousser la date prévue en cas de... Tu dis, hein, depuis qu'on vous appelle, là, tu fais quoi dedans Mademoiselle, où est ta sœur Elle arrive. On va pas là. Le jugement peut maintenant commencer. Je serai l'arbitre. Je vais observer le match. Mais je vais venir avec un papier. Mmh. Après la minerve, parce que maintenant on va pas la frapper. Dès qu'il y a une faute, j'attaque. Carton rouge. Tu ignores quoi Marou pense que c'est elle qui sait suivre les instructions. Peu importe ma rébellion, moi j'ai des limites. Moi, c'est comme ça. Thomas. maman il va croire qu'il va bien voir. Marou. Maro, il faut apprendre à soigner ton écriture. Il y a beaucoup de ratures. Je sais que j'aime pas les ratures. Tu peux regarder comment ton écriture est penchée. Je regarde. Ah, il y a une saleté. Je dis, à ton âge, moi je n'écrivais même pas comme ça. Je suis sûre que tes amis de classe n'écrivent même pas comme ça. Et je... je dis, hein, quelle leçon as-tu appris de cette histoire? Je ne sortirai plus de la maison sans l'accord des parents. C'est quoi d'autre? Euh, Qu'il faut que j'apprenne à soigner mon écriture. Voilà un enfant de la lumière. Elle a honoré son père et sa mère, comme dit la Bible. Oh mon ciel elle exagère, elle aime trop comparer. C'est sûr que tes amis n'écritent pas comme ça. Vraiment, la partie-là que j'aime même pas trop. Moi, j'aime trop comparer les gens. Espérons que l'autre-là est fait de même. Sinon, il y aura des pleurs et des craintissements du temps. Mademoiselle. C'est quoi ça? Tu penses vraiment que nous sommes de la dernière pluie? C'est quoi ce... regarde vraiment cette bêtise-là. Regarde. Ça, c'est la foutaise de premier degré. Ha! J'ai dit, j'ai comme l'impression que les mauvais esprits, je le balloque dans ta tête, non? C'est quoi ça? Au moins, quand on veut tricher, on écrit bien. Je dit, regardez-moi les fautes d'orthographe. Je ne sortira plus. Avec ça, tu veux qu'on continue à payer ta scolarité? Je ne sortira plus de la maison. Tu es normal Ha! Marou! Répète à Mijo ce que j'ai dit l'après-midi. Papa a dit que on a qu'à écrire sur une feuille blanche je ne sortirai plus de la maison sans l'accord des parents. Mijo, répète ce que Marobé nous dit. même pas. Je dis répète. Faut écrire euh, sur une feuille blanche. Écrire, pas taper. Je pense que la vie est aussi facile que ça. Donc maintenant tu confonds taper et écrire, c'est ça, non <rire> Chérie, il faut qu'on revoie l'argent de la scolarité parce que celle-là, les deux là même, <rire> ça va vous gâcher. Dans l'air. jour. <rire> ma patience a yes. vraiment diminué. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, au commencement, j'avais une feuille et un bic. Ça, c'était la première heure. J'ai commencé à écrire comme ça là. Et euh, la deuxième heure est passée, la troisième heure est passée. Quand la quatrième heure est arrivée, ma main a commencé à avoir des crampes. Et puis mon poignet là, il est parti comme ça. Donc, ah, ouf. La qualité, si ma seulement déjà moi dépassée. Hey, ma chance il y a un adage qui dit, quand on prend le chemin de je m'en fous, on se retrouve au village de si je savais. Mentir avec sérénité, vous savez déjà, c'est mon premier commandement. La fille s'y veut seulement me montrer la sorcellerie en pleine nuit. Je pense qu'elle arrive au village là. En tant qu'observatrice, moi je vais observer ses retombées. C'est important. Je ne m'attendais pas à sa chapeau pour l'intelligence, mais sa sentence sera terrible. Bon, le deuxième, ne pas briser en cas de pression. C'est ça, on doit bien la frapper, elle le mérite. Ah, après tout ce qu'elle m'a fait subir. <rire> je dis, donc Marie n'a pas eu les crampes mains. Mais je crois que c'est trop, c'est Et quand c'est laid, ça devient exagéré. Tu comprends non Mademoiselle, ça va dans ta tête. Tu sais pas que le but de cette punition, c'était d'apprendre. Bah si, c'est pour apprendre. Moi, j'ai déjà fait, ah fr... Fiche le camp. Quand on parle, tu te tais. Tu te tais. Tu te tais. Fiche, ma chance. Marot, toi, tu ris quoi tu sais pas qu'on s'adresse à tous ceux qui s'assemblent et se ressemblent. Papa, moi je la ressemble pas. Moi j'ai fait ma punition correctement. Je vois vraiment que tu as tout oublié. Pendant trois jours, vous n'avez pas fait signe de vie et tu penses que toi tu ne la ressembles pas Si toi, Maro, tu ne la ressemblais pas mmh. le jour où on vous avait mis dehors, j'allais revenir à la maison demander pardon et de rester. Mais non, toi tu as fait le choix de la suivre dans cette rébellion. Tu penses que toi tu es mieux qu'elle Je suis vraiment déçu de toi, Maro. Vraiment. Arrêtons de culpabiliser les autres quand on est aussi fautif. Et toi, Mijo, tu as un devoir tant que grande de bien éduquer ta sœur. Tu es là, tu l'emmènes à sa perdition, dans une rébellion. Tu penses que moi je suis fier de toi Jamais. Si quelque chose m'arrive, moi et à un moment, on ne peut même pas compter sur toi pour que tu éduques bien marron, c'est ça C'est ça Je suis vraiment déçu de toi et j'ai l'impression qu'avec le temps, ton comportement va de mal en pire. C'est triste de voir papa déçu de moi. Papa, il ne montre pas beaucoup ses sentiments. Mais quand il le fait, ça me touche vraiment beaucoup. Franchement, il fallait que ça sorte. Ça devenait un peu trop lourd à garder. Papa, il a remis les idées un peu en place dans le petit tête là. Mais mon tour a soumis. Bon, comme papa, il a abordé le sujet, je pense qu'il est temps de faire la réunion. Ah mon stylo. J'ai écrit tous mes points que j'aimerais évoquer dans ce livre là. Ok, je suis arrivée à la bonne page. Pour est-ce que je peux m'asseoir Non, interdit aux rebelles de ton jour. Le linge, ça se lave toujours en famille et jamais dehors. Et c'est pour ça que papa et moi, nous avons organisé cette Parce réunion. Parce que nous avons constaté famille. que franchement, nous ne savons pas où vous devez vous amener. La réunion de famille et en franchement fait, juste bête. Vraiment, chacun peut dire ce qu'il veut dire, chacun d'entre améliorer Améliorer. Okay? Donc, disons, toi, tu n'aimes pas ce que je fais, tu me dis pour et puis, que j'améliore. Tu es assez intelligent pour comprendre. Papa, ce il a que déjà dit, évoqué des points vraiment, vraiment pétillants que j'aimerais repartir bon, là-dessus, je m'adresse d'abord à Myriam Josselin Michaud. Je dis, ma chérie, est-ce que tu es normale dans ta tête? Hein? Marie m'a expliqué tout ce qui s'est passé pendant les trois jours. Comment peux-tu envoyer ma fille chez Alexis? Tu es normal Tu oublies ce qu'ils nous ont fait? Tu oublies que Alexis et ses parents sont des sorciers de première classe et tu envoies ma fille là-bas? Je dis, si tu veux, tu peux te vendre seul, mais laisse ma deuxième, en paix. Tu comprends, non? Je dis bien, laisse. De toute manière, tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Toi et ta folie, là. Papa, pas tête. Et toi, Marie, tu es trop bête. Marie, il faut apprendre à réfléchir. Que là, tu suis, tu la suis bêtement. Ta bouillie qui est dans ton cerveau, là. Je vais nettoyer ça rapidement. Ma chance. Mmh, je m'a sous-estimé, sous-estimé. Je suis sûre que vous-même, vous m'avez sous-estimé. Mais voici ça. Je suis choquée. La pierre rejetée est devenue la principale. Comment elle ose envoyer ma fille c'est une sorcière? Ton marron n'a jamais été Judas. Judas qui? Jamais entendu parler. Je lui dis je ne sait pas que l'ennemi de mon ennemi, c'est son ennemi. Hein? Vraiment, elle n'est me bat. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Wow! Je ne dormais pas. Je méditais sur ce que j'entendais. Mon troisième point, c'est aussi tard. que j'avais ton âge, je n'étais pas aussi rebelle que Je ne parlais pas d'une certaine manière. Je ne répliquais pas. Tu m'énerves très mal. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mijo, Maro. L'un de vous a la parole. Comme maman nous a donné la liberté de nous exprimer là, ok, il y a pas de problème. En ce qui me concerne moi, ce qui me fiche plus dans cette famille, c'est le fait que maman là, elle insulte beaucoup et puis ah. elle me comprend trop. Et aussi, elle aime déformer. Donc moi, je déforme tes mots, c'est ça, non Ok. Mm -hmm. mm. Maman, arrête de jouer mm -hmm. l'inconscient. Tu aimes trop te faire passer pour la victime. Je es dans sais. ça. Donc maintenant, c'est moi qui me fais passer pour la victime. Je déforme les mots. Je dis, tu eh, as les preuves. Euh... Oui, mais C'est quelle manière Man de parler chance. à ta mère comme ça? Laisse-la, je suis devenue son égale, non? Elle a trop grandi. Elle a trop les ailes, c'est ça, non? Hein? C'est la sorcellerie là, qui te monte dans la tête moi. Je vais t'évangéliser ce soir Vous nous dites de parler honnêtement, de parler Chut. honnêtement Moi je suis en train de parler honnêtement, maintenant ça devient un problème Si Marou parlait comme ça là, Je suis sûre que ça n'a même pas se dérouler comme ça Oui, vous aimez trop me comparer à Marou Marou fait ci, Marou fait ça Faut faire ci, faut faire ça Et je refuse à propos te comparer, c'est une bonne chose. C'est juste que toi, tu vois son négatif. C'est pour cela ton cœur, il est rempli de frustration. Tu oublies que Marou est de même que toi frappé dans cette maison. Arrête-moi cette mentalité-là tout Ech. de suite. Tu sais très oh. bien qu'on ne favorise pas dans cette maison. Si tu veux arrêter les comparaisons dans cette maison, évite d'être un enfant rebelle. Et, hey, Marou, je m'adresse aussi à toi. Vous deux, vous êtes même chose. Mais Jolay, elle de faire ce que moi, je n'aurais jamais fait. Je viens d'apprendre qu'il est vraiment impossible de s'exprimer de cette famille. C'est quoi ça? On laisse ça seulement au vendu ou quoi? Je ne sais pas qu'affronter les parents dans son habitude jamais une réussite. Les enfants, ils commencent déjà à trop m'énerver. Yes. Être un père de famille, c'est compliqué, mais pas impossible. Il y a toujours une solution. Ça fait maintenant quelques heures qu'on discute et je pense qu'il est temps de clôturer. Mais pour clôturer, j'aurais vraiment besoin de ma ceinture. Donc, ma va dans ma chambre.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 premier tiroir à droite, ça c'est ma droite, ok. J'espère que c'est mieux suis que tu vas frapper, parce que tu me vois là, ma tête là, c'est déjà trop tensionné comme ça. Hmm, mais je ne vois pas. Enfin moi, je n'ai pas vu la ceinture. Tes yeux-là n'ont jamais servi à grand-chose. Je dis c'est au premier tiroir à droite. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Le premier tiroir ou bien à droite? Va regarder. Mes mains commencent déjà à me gratter. Hum. Premier tiroir à droite. Voici le tiroir là. Ça, c'est droite. C'est pas ici. Hum. Mais c'est mes yeux. J'ai regardé, j'ai regardé, moi j'ai pas vu. Comment tu ne vois pas? Oui, premier tiroir à droite, c'est pas là-bas. Si moi je vais et puis je vois, je te fais quoi? 3000 mots passés à 5000 mots. Mais lui là, hum. les enfants, s'ils veulent me donner des mots de thé, c'est quoi ça? Si tu me sauves des griffes du lion là, je promets, je peux plus reconverser. Oh, si ça. maintenant, va me frapper pour quoi Mais il pas vu ces tu là Elles ne s'en sortiront pas sans avoir payé toutes leurs dettes. On va me frapper pour rien. Voilà, bah, on c'est quoi Tu hein? vas vous électrocuter comme un télé aujourd'hui. Tu vas apprendre à vous savez déjà, quoi c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater quand la partie ah, 16 va sortir. Non. Et puis, n'oubliez pas de liker de commenter de les commentaires. Pour... Bah, pas oublier. <rire> je dis, hein, vous de la vous partez ou <rire> Méfiez-vous. Hein. Sinon, j'ajoute ma part. De toute manière, demain à la première et on se retrouve au salon. Comment c'est pourquoi Ah oui Fiche le camp. Bande de chauves-souris. Tu me poses des questions, tu me poses. Je t'en égale. <rire> mm -hmm.